Coucou. T'es nouveau ici, non Je parie que tu te demandes ce qu'on fait dans le coin. À vrai dire, parfois, je me le demande aussi. Danny. Pfff. Pfff. Mais il ne faut pas avoir peur. On est tous un peu fous ici, après tout. Tu veux savoir quand même qu'est-ce qui se trame ici Hein Eh bien, on crée. Bah Oui. Du, du verbe créer, inventer, euh, bref, on, on fait des trucs cool ici, comme de la 3D, des plans, des objets, des gadgets pour la maison, mais encore du cosplay ou des bricolages pour les enfants, ou encore des, des cadeaux pour la Noël, mais attention, on va tout faire nous-mêmes, c'est la, la règle de base d'un maker. On va même faire du bruit. Parfois même beaucoup. Et parfois, on va peut-être casser des trucs aussi.